Cette femme frotte aloe vera sur son visage, ce qui se passe à côté est incroyable. Aloe vera est également connu comme la levera, c'est une plante très précieuse et utilisée dans la beauté en raison du grand nombre de propriétés offertes pour les soins de la peau et d'améliorer l'apparence. Aloe vera est astringent, hydratant, régénérant, rafraîchissant, rajeunissant, antibactérien et… Et si vous voulez savoir comment l'utiliser et quels avantages il a pour la beauté de la peau à utiliser la vera. Prêtez une attention particulière à l'information que nous allons vous donner aujourd'hui. Alloe peut être appliquée de différentes façons sur la peau et le visage, certains préfèrent couper les tiges de la plante et placer le gel directement sur la peau qui est correct et très efficace. Et d'autres préfèrent appliquer comme masque. Si vous voulez appliquer le gel d'aloe comme masque, vous devez d'abord commencer par ouvrir la feuille d'aloe et avec l'aide d'une cuillère vous devez enlever la pulpe. Ensuite, placez la pulpe dans un bol. Ensuite, ajoutez d'autres ingrédients qui aideront à éliminer l'acné comme la coriandre finement hachée, deux cuillères à soupe de lait, une cuillerée de miel et de curcuma, tout en mélangeant jusqu'à ce qu'une pâte homogène se forme. Si vous ne pouvez pas obtenir les autres ingrédients, ce n'est pas grave car ils ne sont que complémentaires car même la lèvresa n'a que d'excellents avantages, mais évidemment avec l'aide des autres ingrédients, les résultats sont améliorés. Une fois que vous avez préparé le masque, devra appliquer sur les zones touchées de votre visage ou le corps laissant pendant environ 10 ou 15 minutes, fondamental, en utilisant tous les jours pour que leur efficacité est plus appropriée. Avantages de vera pour la peau. Parmi les nombreux avantages de vera pour la peau, nous soulignons sa performance en tant qu'astringe puissant. Il fournit un nettoyage en profondeur de la peau de ses couches plus profondes, ce qui favorise débouchage-porc et enleve toute la saleté qui provoque l'apparition d'impuretés dans le derme. vera est également un hydratant parfait pour la peau. Si vous remarquez que votre peau est sèche et a besoin de plus d'humidité, optez pour l'Alleuvera en crème ou en gel et vous remarquerez la différence. Votre peau aura l'air beaucoup plus fraîche, luxuriante et attrayante. Avez-vous besoin d'une solution anti-âge efficace Alleuvera caractérisée par la capacité à régénérer des tissus de la peau, la stimulation et le renforcement de fibres de collagène et d'élastine, de sorte qu'il est excellent pour ralentir le vieillissement de la peau, réduire les rides et prévenir l'émergence de nouvelles. Les propriétés antibactériennes de l'Aleu vera en font un très bon ingrédient naturel pour le traitement de l'acné. Il est bénéfique de réduire l'irritation et l'inflammation de la peau, les ampoules, les cicatrices et tous les signes d'acné qui apparaissent sur la peau. En effet, les masques faciaux d'Alevera donnent de bons résultats quand on veut éviter la formation de boutons, de points noirs et de points noirs. En été, les coups de soleil sur la peau sont récurrents et l'Aleu vera est très bénéfique pour calmer l'inconfort et soulager les rougeurs. En outre, comme indiqué précédemment, il permet à la peau de retrouver son état naturel en régénérant la partie affectée. Dans cet article, nous vous disons comment utiliser l'Aloe pour les brûlures, vous découvrirez quelques étapes simples qui vous aideront à soulager la peau. Un autre des avantages les plus précieux de l'Aloe verra est qu'il est utile pour prévenir et réduire les vergetures disgracieuses. Il est idéal pour donner de l'élasticité, de la fermeté et nourrir la peau en profondeur. Enfin, Tenez compte du fait que vous pouvez également utiliser la Levera pour apaiser l'inconfort et les rougeurs de la peau après l'épilation, ainsi que pour la rafraîchir après le rasage. Comme vous pouvez le voir, la Levera est un allié parfait pour prendre soin de la santé de notre peau et pour l'introduire dans nos soins de beauté. Maintenant que vous savez ce que sont vos propriétés, vous pouvez commencer à l'utiliser et profiter de ses nombreux avantages. Rappelez-vous que si vous n'avez pas d'aloe vera à la maison, vous pouvez acheter du jus d'aloe frais pour tirer le meilleur parti de vos propriétés et profiter de ces merveilleux conseils. Vous devez garder à l'esprit que l'aloe vera peut être utilisée à la fois pour hydrater la peau, comme nous l'avons déjà mentionné, pour hydrater les cheveux ou les lèvres sèches. Fonctionne également très bien pour lutter contre les pellicules et pour éliminer les vergetures. Et d'ailleurs, vous devez savoir que cette usine de traitement est non seulement excellent pour la promotion de la beauté, mais aussi un remède naturel de santé très bénéfique, donc je vous conseille de commencer à utiliser le plus rapidement possible et peut ainsi profiter de tout avantage.